Le besoin en fonds de roulement, en abrégé BFR, correspond aux besoins de fonds nécessaires pour financer l'activité de l'entreprise. Par exemple, une entreprise qui maintient un stock moyen de 150 000 et qui accorde à ses clients des délais de paiement à hauteur de 250 000 de facturation et qui détient en outre 50 000 d'autres créances sur les tiers, va cumuler des besoins bruts de fonds générés par l'exploitation à hauteur de 450 000. Ces emplois bruts de fonds sont toutefois minorés par les ressources de fonds provenant du crédit accordé par les fournisseurs et par les autres tiers. Si le total des emplois de fonds est supérieur au total des ressources de fonds, cela signifie qu'il y a un besoin de trésorerie généré par l'exploitation. Ce besoin de fonds nécessité par l'activité constitue le besoin en fonds de roulement de l'entreprise. Dans notre exemple, il est égal à 450 000 moins 220 000, soit 230 000.